Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Vous m'avez peut-être vu dans un précédent épisode, je vous montrer comment faire du levain de gingembre ou de la bière de gingembre. Je vais vous expliquer là maintenant comment faire du vin de gingembre. Le vin de gingembre, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du vin. Mais on n'a rien de mieux pour l'appeler boisson à base de gingembre pétillante avec alcool. C'est plus un vin. Donc, vin de gingembre. Vin de gingembre, ça se fait à partir de gingembre, de sucre et euh, de levure et il y a d'autres ingrédients qui permettent de meubler tout ça ou de soutenir la fermentation qui sont les raisins secs permettent de fournir la nourriture aux levures, le citron ou la lime ainsi que le zeste de citron ou de lime, permettent de hein, bonifier un petit peu le goût, ça complète un petit peu, c'est vraiment pas mauvais, ça, ça aide vraiment, c'est le fun. Et euh, l'eau, c'est vraiment pratique de l'eau dans la vie, bon, en tout cas pour la fermentation c'est vraiment pratique. Et pour la levure, on a utilisé une levure qu'on appelle levure à champagne ou son petit nom cute EC1118. Cette levure est vraiment pratique quand on veut fermenter quelque chose qui va avoir jusqu'à 18% d'alcool à peu près. C'est le maximum qu'elle est capable de, hein, de fermenter. Une levure sauvage ne serait pas capable de monter jusqu'à ce niveau-là. Donc quand on veut faire un vin, on utilise souvent cette levure-là ou d'autres levures du même genre. Donc, le vin de gingembre, je vous ai dit les ingrédients. Le sucre, dans notre recette, c'est 900 g de sucre, une demi-tasse, de, demi non, un quart de tasse pardon, de raisin sec et 150 g de gingembre. On va blender tous ces ingrédients et ensuite, on va rajouter la levure, l'eau et on va mettre ça en fermentation dans la jarre. La jarre de fermentation, c'est une jarre toute simple en verre qui fait un galon avec un barboteur. Ce barboteur fait des miracles. Ça permet de faire en sorte que la fermentation, les gaz durant la fermentation, les gaz sortent mais l'oxygène ne peut pas rentrer Aucune, aucun contaminant ne peut rentrer donc on a bien nettoyé notre jarre elle est très très très propre elle sort du lave-vaisselle ou alors on a mis un petit stérilisant à l'intérieur idéalement, vous avez vu que ça fait quand même beaucoup de sucre donc on va avoir un petit peu de mal à blender tout ça mais on va y arriver, vous allez voir donc on a un bon blender hop là Bon, ce que je veux dans un premier temps c'est faciliter un petit peu la, la chose du blendage de, de sucre sur le, surtout pour un, en fait j'accélère le processus on aurait pu le faire chauffer le sucre et le transformer en sirop et ensuite le faire refroidir mais là je simplifie un petit peu les, les choses euh, je vais blender un petit peu le reste après Il reste encore sûrement plein, plein, plein, plein, plein de sucre en morceaux, mais avec le temps, on va le brasser un petit peu durant la fermentation, ça va disparaître. Hop Et là, on va rajouter nos ingrédients si chers à notre cœur. Dans la vie, il y a plein de levures et de micro-organismes partout. Et sur les fruits... Il y a des levures. Les, les levures adorent manger le sucre, c'est leur nourriture principalement, et d'autres choses, mais elles adorent les, euh, les fruits. Et donc, euh, il y a plein de levures sauvages dans ce qu'on vient de mettre. Sauf que, comme on va ajouter la levure ec 118 dedans, euh, la levure e 118 elle est pas mal forte et elle va arriver en bonne quantité. Ce qui fait que les levures sauvages, elles vont pas nuire à la fermentation. Elles pourraient même compléter la fermentation due à, de notre préparation. Donc, dans le temps, moi, je faisais des... Dans mes premières expériences, je stérilisais mon mélange. Maintenant, je ne le stérilise plus. Et euh, ça marche aussi bien. Même chose pour euh, si vous faites du cidre ou d'autres boissons et que vous voulez utiliser une levure euh, euh, commerciale, comme on dit... Ben, Cette levure commerciale, là, vous pouvez euh, la mettre direc directement dans le jus de pomme sans le stériliser. Hop là. Idéalement, mes, le mes citrons sont biologiques, s'ils ne sont pas biologiques, je les nettoie avant. Je les nettoie bien, en fait, à l'eau, hein, vous pouvez prendre un petit peu d'eau savonneuse, sinon de l'eau du robinet marche bien aussi. Mais l'eau savonneuse, ça marche particulièrement bien. Et un bon rinçage après. Ok, tous nos ingrédients sauf la levure sont là. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et c'est parti pour le blend des ingrédients principaux. tout à l'heure en fait vous allez voir euh, sur les in instructions de la levure il faut la réactiver donc je l'ai mis dans l'eau euh, tiède euh, et euh, pendant 15 minutes donc je l'ai réactivé et maintenant je peux la mélanger euh, normalement dans, les, dans certaines recettes ce que je fais c'est que je tamise mon mélange en fait après, après l'avoir blendé je le, le filtre pour récupérer la pulpe et la pulpe il n'y a pas grand chose à faire avec euh, à part la mettre au compost en tout cas si vous avez un jour une idée de quoi faire avec dites le moi je serais vraiment intéressé mais, euh, mais là pour faciliter la vidéo et puis en même temps parce que c'est très très possible euh, ce qu'on va faire c'est que on va, on va filtrer après fermentation j'en ai mis un poil trop, non, c'est parfait. Donc, maintenant, tous mes ingrédients sont là. La fermentation peut débuter. Ce qui va se passer, en fait, dans les prochaines étapes, c'est que les, euh, les levures vont vraiment plus que se réactiver, se réveiller, se multiplier, euh, surtout qu'elles ont plein d'oxygène grâce à, au travail du blender. Et ça va se mettre à fermenter. Idéalement, conservez-le à une température ambiante d'environ une. 20 degrés, la, la température pièce, ça marchera super bien. Et, euh, et ensuite, vous allez voir, ça, il va y avoir des bulles qui vont commencer à se former à l'intérieur du barboteur. Et de plus en plus, et à un moment donné, ça, se met, ça va se mettre tranquillement à ralentir. Et l'activité va stopper au bout de un mois, un mois et demi, ça dépend un petit peu, mais généralement au bout d'un mois, c'est fini, c'est fait ou c'est quasiment... Euh, sur le point d'être défini. à ce moment là quoi qu'il en soit les, euh, les dépôts se seront déposés en fait tout ce qui est euh, pulpe de, de fruits se sera déposé au fond et là vous, sur le dessus ce sera un peu plus clair à ce moment là vous pourrez l'ouvrir prendre des bouteilles mettre un entonnoir par dessus et verser délicatement à l'intérieur des bouteilles vous pourriez aussi au besoin si vous préférez vraiment filtrer, tamiser euh, le tout mais ça ne vaut peut-être pas la peine de le faire comme ça et après ça, après fermentation, vous pouvez, conserver, vous pouvez les boire aussitôt, mais vous pouvez aussi conserver les bouteilles une, bouteille une coupe de mois avant de les consommer. Euh, C'est vraiment le genre de cadeau qui s'offre bien à Noël ou durant le temps des fêtes à ses amis ou sa famille. Euh, je viens d'ouvrir cette bouteille, donc il n'y aura peut-être plus beaucoup de bulles. Donc Je vais tricher, je vais la secouer un petit peu, mais juste pour vous donner un ordre d'idée. Hop, là, finalement, il y avait pas mal de bulles euh, mais il euh, n'y a rien de... sera... Si vous attendez un mois, un mois et demi, vous ne verrez pas que c'est explosif. Ce ne sera pas explosif comme un kombucha peut être explosif si on le laisse trop longtemps en bouteille. Euh, ce sera bien pétillant, mais vraiment très rafraîchissant. C'est vraiment une boisson... Si vous, connaissez... si vous êtes amateur du gingembre et si vous ne connaissez pas, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Vous allez vraiment tomber amoureux de cette boisson. C'est une simplicité à faire et c'est vraiment euh, délicieux. Donc, bonne fermentation et bon vin de gingembre.